du Et eh. salut à tous les astraliens, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, alors en deux points. Alors la première euh le premier point c'est que je vais vous montrer les cartes que j'ai reçues hier De mon ami Chaosi69 Qui euh, qui m'a fait un très très bel échange euh, sur ce que je lui avais envoyé Et la deuxième c'est que je je vais vous faire cette semaine Donc je sais pas quand, il faudra suivre l'actualité de la chaîne Sur les euh, une vidéo sur les decks à, que, avec euh, enfin, que je suis en train de travailler en ce moment Voilà, que je suis en train de travailler en ce moment Donc il y aura peut-être des cartes à trader, il y aura peut-être des cartes qui ne sont pas tradés Faut voir On verra un peu tout ça Le moment venu Mais surtout n'oubliez pas de suivre l'actualité de la chaîne Bon Il m'a envoyé un petit dragon suprême aux yeux impairs Que je garde parce que je vais euh, je, je vais en avoir besoin pour mon Nouveau deck dragon Parce que c'est J'ai décidé d'arrêter le deck dragon aux yeux bleus euh, les lanceur que j'ai gardé aussi Parce que j'en ai besoin un abandonné, l'abandonné en anglais hein, C'est relais qui chède Voilà que Ça, je peux le trader éventuellement Un dragon spirit white aussi Que je peux trader éventuellement Mais ça sera pas contre n'importe quoi Puisque cette carte vaut quand même assez cher Prêtresse, oui uh, Eyes of blue Donc euh, pareil hein, Je peux trader éventuellement euh, malédiction du dragon Après confrérie du point de feu ours Que ça c'est je peux trader éventuellement Cavialier magique de sculub Donc euh, aussi je peux trader éventuellement Joueur de la flûte, porte bonheur Alors ça c'est un, un elfe gémeaux, Voilà Donc c'est pareil Après deux jetons corribots Non celle là je ne les trade pas Je ne les trade pas j'en ai besoin En collection Rituel du lustre, du lustre noir, voilà, que je garde parce que je crois que je l'avais pas en rareté. Futur de fortune, que j'ai en, déjà en deux fois, mais c'est pas grave, que je la garde. Échange, donc celle-là, elle pourra peut-être être au trade ou... Euh, mais pour l'instant, je la mets de côté. On verra bien. Polymérisation en super. Donc celle-là, je la garde. Polymérisation en commune, donc c'est pareil après on a les quatre parties d'exodia en anglaise voilà sphère kouribo alors celui là je l'ai déjà donc c'est pareil pomme d'or et après stop défense voilà donc c'est euh, c'est des cartes que c'est de très jolies cartes et d'ailleurs j'ai 8 mètres ah, dans mon classeur des decks à préparer deck à faire voilà. il faut que je trouve alors tac tac emplacement dans l'extra deck J'ai vais vite faire ça comme ça ça sera fait là et de... tac Là où je compte mettre le gant de les lanceurs, mais ah, c'est là. Ah, j'avais oublié que j'avais mis ça là ici. Le gant de les lanceurs va aller là. Voilà. Voilà, donc vous verrez donc dans la semaine, on, on, on ira regarder ce qu'il y a dans ce grand classeur que voici. Voilà, on ira regarder tout ça pour voir s'il y a des petites cartes qui pourront vous intéresser ou pas. Donc, bien sûr, les polémisations, on va aller mettre là, voilà. Donc euh, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi je vais le faire. Ah oui, euh, j'ai un petit programme spécial pour ceux qui jouent les deck machines. Voilà, qui peuvent être partir au trade aussi. Euh, puisque je vais annuler, euh, je vais essayer d'arrêter mon, mon combo avec le super QAC canon ferroviaire dans mon deck volcanique. Voilà, c'est tout.